On redémarre, hop Pierre Verlick de Pop School que vous venez de voir et qui arrive en solo sur la scène. Et Marcy, je vais te remettre en plan serré. Ah, eh bien, écoutez, <rire> je suis prête pour le plan serré. Si le plan serré veut bien venir. Exactement. Hein, alors, je pas, euh... Si on ne veut pas... On... Bon, euh, bon va on va rester, rester en, en plan large. Ah, <rire> voilà, le plan large est toujours là et nous soyons <rire> un Bienvenue, Pierre Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Bon, moi, je n'ai pas de kakémono comme les autres derrière moi, mais j'ai un beau poster de Lille, donc j'espère que oui. ça comprend. Exactement, qui est très bien réalisé, d'ailleurs, très, très esthétique, que vous pouvez retrouver dans toute la région des Hauts-de-France. Euh, donc, donc, en parlant de ça, très bonne transition. Donc, c'est vrai que vous êtes présent dans les Hauts-de-France euh, et je crois que vous avez choisi quand même des lieux qui sont assez atypiques pour le choix de vos campus. En tout cas, ce n'est pas des villes qui nous viendraient spontanément en tête quand on pense euh, au numérique, quelles sont les villes choisies Et dis-moi pourquoi vous avez choisi d'installer vos campus par là et par ici. <rire> c'est une très bonne question parce qu'on ouais. touche là au sujet des territoires et c'est hyper important pour nous puisque dans les valeurs de Pop School il y a cette notion de proximité avec les territoires et vraiment d'être au cœur au cœur et sur le terrain enfin au cœur des territoires. Donc on est en effet présent dans les Hauts-de-France et en Île-de-France, dans les Hauts-de-France principalement. On a aujourd'hui euh, six fabriques pop school, donc cinq en France et puis une qui est ouverte en, en Ile-de-France. Euh, alors juste une petite précision, quand je dis fabrique pop school, qu'est-ce que ça veut dire ben, Une fabrique, ouais. c'est un lieu qui vient se former au numérique, euh, mais ouais. pas que. C'est-à-dire qu'on a choisi, si vous voulez, de, de concevoir des lieux de formation qui ne fonctionnent pas en vase clos. Euh, et on est convaincu qu'on a beaucoup à apprendre, à la fois pour nous, euh, pop school, mais aussi pour les, les apprenants, qu'on a beaucoup à apprendre des autres, des entreprises, des acteurs innovants et donc nos fabriques, nos lieux de formation c'est des lieux ouverts sur l'extérieur et sur l'écosystème et bien souvent ils sont situés dans des écosystèmes ou dans des incubateurs donc ça c'était hyper important pour nous parce que ça crée de l'émulation ça crée de, de l'intérêt mutuel ça, ça permet à nos apprenants de croiser des entreprises d'être en stage etc., etc donc Marcy tu parlais de, des villes en effet où, où on est situé euh, on est situé dans, dans les Hauts-de-France dans cinq villes principales euh, donc Lens, Valenciennes Saint-Omer, Roubaix et Willem. Euh, et donc, je vais m'attarder sur quelques-unes d'entre elles pour te, pour te répondre un peu plus précisément. Si on prend par exemple Lens, euh, dans, donc dans, dans les Hauts-de-France, on est localisé au Louvre-Lens-Vallée. Euh, C'est quoi le Louvre-Lens-Vallée ben, C'est un incubateur dédié à l'innovation à l'entrepreneuriat et qui est d'ailleurs situé à quelques minutes à pied du musée du Louvre-Lens que, que vous connaissez peut-être. Et donc là, c'est un, un super lieu qui a été complètement transformé et on arrive là et on se sent, j'allais dire, on s'immerge dans le numérique rien qu'en entrant dans par, par la porte. Donc ça, c'était hyper important pour nous. Un, un deuxième exemple, Saint-Omer. Saint-Omer, c'est dans le Pas-de-Calais. Et là, ça va peut-être vous étonner, mais on forme dans une ancienne gare euh, et, et donc dans une ancienne gare qui s'appelle la station et qui est l'ancienne ouais. du pays de Saint-Omer vous connaissez sûrement parce qu'on en entend de plus en plus parler oui c'est ce vrai ouais, ça, à Paris on en a parlé, on m'a dit c'est la station F de Saint-Omer c'est ça. Ben, ça et alors la station est vraiment en train de, de décoller si j'ose dire et, et, et pour le coup euh, c'est une ancienne gare qui était complètement rénovée, aujourd'hui c'est un lieu d'innovation de télétravail, de co-création euh, et donc notre prochaine session là, qui va démarrer en, en novembre va avoir lieu dans cet écosystème là au cœur du territoire, dans une ancienne gare qui a été complètement, complètement transformée. Donc voilà. C'est vrai que, enfin, moi, j'ai échangé avec des entreprises qui sont euh, qui sont pas forcément dans la métropole. Euh, je me rappelle être allé euh, chez un fournisseur de, de papeterie euh, à Valenciennes qui me disait qu'ils étaient contents de trouver des gens formés sur Intershop euh, qui sortent d'une formation locale et c'était pas de school Ben bah, euh... oui. Et ben c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ben, ça illustre complètement ce que l'on dit. Et à Valenciennes, on fait une formation grande école du numérique. Ouais. Euh, avec lireco, qui, l'Ireco, je pense que c'est celui-là, qui est le, le leader mondial euh, le leader ouais. mondial dans tout ce qui est euh, fourniture de bureaux, etc. Et donc l'Ireco, un jour, est venu nous voir en disant « j'ai besoin de former des développeurs Java pour mon développement, pour ma boîte, mais je n'y arrive pas. Euh, » Et donc, on a besoin d'un acteur comme vous, comme PopSchool, pour m'aider à former, m'aider à recruter. Et donc, grâce à la grande école du numérique, on a mis en place une formation « développeur Java » où sur le territoire où on était déjà implanté, ben on a pu former les développeurs qui alternaient en fait un peu de temps de formation et des stages chez l'IRECO, puis qui revenaient en formation, puis qui retournaient en stage. Donc, c'était hyper porteur à la fois pour l'IRECO, qui a appris beaucoup et qui a pu se développer, et à la fois pour nos apprenants, qui étaient accueillis les bras ouverts par, par une entreprise, quoi. Euh, il y a pas mal d'interactions dans C'est ça, du coup, je sais pas par où commencer. Donc, il y a quelqu'un qui me dit, euh, l'Irico, j'ai fait mon alter en, en analytics là-bas. Euh, Fabrice qui dit pub school en face du louvre lens avec Lille en photo derrière. Mais il a aussi <rire> parlé de Saint-Omer et, euh, et j'ai oublié les autres villes, mais il a parlé de d'autres villes que Valenci de Saint-Omer et Valenciennes. Donc, forcément, il n'y a pas que l'île. Euh, de tous les logements rénovés en hôtel. Je sais pas. Ok. Ah oui, ouais, ouais. Fabrice est parti dans le troll. Fabrice, je ne te mets plus à l'écran maintenant. Ah oh, oui, Fabrice... Il euh... euh, y, y dire... a une grosse conversation sur la rémunération. Il euh, y a euh, clairement dans votre compte, Marc, je ne sais pas quel est ton community manager, qui euh, trouve que c'est vraiment pratique d'être à côté du r <rire> J'imagine que c'est la friterie, c'est femme. C'est Bah du coup, tu as déjà évoqué euh, une formation labellisée euh, Grande École du Numérique. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais peut-être présenter euh, là, Ouais. Oui, bah, alors je viens de parler en effet de, de développeurs Java qu'on qu a déployé ouais. grâce à la Vienne à Valenciennes. Il y en a d'autres aussi qu'on peut évoquer. Euh, Référent numérique. Je pense qu'on en a un peu ouais. parlé tout à l'heure avec un homologue présent ici. Référent numérique, très gros grosso modo, c'est le mouton à cinq pattes du numérique. Ça va être accompagner les organisations dans la transformation numérique, par exemple une TPE-PME qui souhaite se développer. Euh, on aura aussi une formation Data Security Helper. Data Security Helper, qu'est-ce que ça veut dire C'est en gros l'analyste ou l'opérationnel de la cybersécurité. Euh, et lui, qu'est-ce qu'il va faire Par exemple, il va tester, euh, il va faire ce qu'on appelle du pen test, c'est-à-dire un test d'intrusion pour évaluer la sécurité d'un système d'information ou d'un réseau. Et cette formation, elle est assez intéressante parce que les apprenants, ils passent une certif qui s'appelle le CEH. ça veut dire Ethical, euh, pardon, je vais un peu du mal en vendredi. Certified Ethical Hacking. Et en okay. gros, c'est hacking éthique. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre okay. toutes les techniques de hack, c'est-à-dire comment on fait une intrusion dans un réseau, un système, etc., pour mieux s'en prémunir et pour protéger les organisations en ayant mieux conscience de la menace. Donc, euh, c'est aussi ouais. hyper intéressant. Et, et, et donc euh, sur les autres formations jeunes, on a euh, l'IoT Maker sur les objets connectés, on a l'Actech sur l'agriculture connectée, là aussi une formation hyper innovante développée grâce à la jeune, développeur web, développeur Java, j'en ai parlé, et l'UX Design. Euh, L'UX Design, on va être sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, qui est hyper important aujourd'hui quand on conçoit une, une stratégie numérique, c'est comment on permet à l'utilisateur, qui est vraiment le central dans tout ça, d'avoir un parcours utilisateur fluide et ergonome, euh, par exemple sur un site, comment on fait en sorte que l'utilisateur ne soit pas paumé, euh, qu'il arrive à finaliser son achat euh, en ouais. ayant vraiment un parcours hyper fluide et pas en disant, alors où est-ce qu'il est mon panier, comment je valide, etc. Dans les commentaires, ils font des blagues sur les corons, euh, la route de Béthune, le stade Bollart. Euh, <rire> euh, Nicolas, notre créatif, il est il vient de, il est soi donc euh, il est content, et Clément, notre lead développeur, il a étudié à Lens aussi, donc ils sont contents. Et eh bien alors, du euh... jour, si un jour ils passent au Louvre-Lance-Vallée, on serait heureux de les accueillir, de mettre la chanson des corons en arrière-plan avec grand ouais. <rire> On arrivera au ralenti comme ça. Au bon, Louvre-Lance, j'ai découvert Bécard hein, qui est un artiste plus moderne, je pense, mais qui <rire> est aussi, je crois. si on Je trouve ça super intéressant que tu aies mentionné la formation en cybersécurité. C'est un secteur dans le mix qui ne sont pas, euh, euh, pas en recrutement. Est-ce que c'est une formation qui est labellisée jeune Tu as dit que IoT Maker, elle avait le label, label, label jeune, mais pas forcément celle qui est en, en cybersécurité Alors, j'ai juste pas très bien entendu la, la question. Est-ce que ça te dérangeait de la répéter Je pensais un peu coupé. Euh, oui, oui. Je, je, en fait, je te flattais euh, sur tes formations. Ah bah, c'est bien. bien. <rire> et ensuite, j'ai demandé, euh, j ai, j ai demandé si, ta formation, si la formation que vous faites en cybersécurité, c'est hein, une formation qui est dans le label GEN aussi Oui, tout à fait. On, okay. on l'a fait en effet grâce à, grâce à la grande école du numérique, et ça fait partie de ces formations qu'on a lancées l'an dernier grâce à la GEN, de la même façon que IoT, Internet des Objets, par exemple. <rire> d'ailleurs il y, y, y a Yumissima qui nous demande si on passe sous un tunnel. Non non, c'est juste euh, toutes les 30 minutes euh, le DHCP nous renouvelle, nous renouvelle notre bail IP euh, à une vitesse express et euh, et euh, c'est un souci euh, c'est un souci euh, qui est euh, qui est localisé au niveau du bureau et il euh, y a des techniciens qui travaillent dessus. Alors, j'aimerais bien voir le taux de retour à l'emploi, à l'emploi, à l'emploi affiché sur les sites de formation. Ça, c'est un sujet qui revient oui. vraiment à chaque fois. Euh, est-ce que tu, est-ce que c'est un sujet que tu abordes ou euh, sur lequel tu as envie de parler Ouais, on peut, on peut carrément euh, l'aborder parce que c'est essentiel pour nos apprenants lorsqu'ils rejoignent une formation de savoir bah, qu'est-ce qui se passe ensuite. Euh, et nous, ce que l'on voit sur nos taux de retour à l'emploi, c'est entre 70 et 75 de sorties positive après la formation. Donc, c'est un chiffre, j'allais dire, qu'on a construit en prenant toutes les sorties positives imaginables, c'est-à-dire accès à l'emploi, poursuite de parcours de formation aussi, ça, c'est une sortie positive, ou création d'une activité structurante. Donc, les, les, ça, c'est un chiffre intéressant. Et au-delà de ce chiffre, nous, ce sur quoi on s'appuie beaucoup aussi, c'est, j'allais dire, les retours un peu qualité, les retours qualité des entreprises, euh, ah, je vois que quelqu'un aime bien notre formation cybersécurité. Oui, pour que tout le monde les voit, parce qu'en fait, comme on a, on a des gens qui sont sur LinkedIn, d'autres sur Twitch, sur YouTube, je, je montre les commentaires pour que les gens les voient d'un stream à l'autre. Bah, c'est vraiment top. Et, et du coup, les, les retours que les entreprises nous font, ils sont aussi hyper intéressants, au-delà de ces chiffres, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive un peu à, à appréhender nos formations et ce qui se passe ensuite. Et, et si on prend, des, par exemple, Lens, toujours, on va être toujours dans, sur le bassin d'emploi de, de Lens, on a, on est présent à Lens depuis cinq ans et on a aujourd'hui des entreprises qui n'étaient pas forcément convaincues il y a cinq ans du, du modèle grande école du numérique, qui résonnait vraiment en mode bac plus cinq, sinon rien, etc. Mmh. Euh, et aujourd'hui, des, des entreprises, je pense à Atos, par exemple, que tout le monde connaît dans, en tant qu'entreprise de, de conseil, en tant que SN, euh, qui a recruté une quinzaine de pop schooliens, là, euh, sur les trois dernières années pour staffer ses équipes et pour permettre d'accompagner la transformation numérique des organisations. Donc c'est plein de retours hyper intéressants pour nous, là je parle d'une grosse boîte comme Atos, mais on no. a aussi parfois des échanges hyper intéressants avec un artisan du coin qui vend des pizzas et qui avait besoin d'une application mobile pour être géolocalisé par les par les habitants et qui aujourd'hui peut vendre un peu mieux et plus facilement. On va toucher la, la fin de ton intervention. On a quand même des, des commentaires. Donc C'est euh, super que effectivement des grandes entreprises s'ouvrent au profil reconverti. Euh, on a toujours des vannes sur la Ligue 1, bien sûr. Le fait que Lance soit au Ligue 1, c'est super chouette. Et euh, <rire> Du coup, il y a cette, cette question-là. Euh, alors, Il y a une autre question sur les formations que vous avez à Roubaix et à laquelle j'aimerais bien qu'on réponde avant mmh. la fin de l'intervention. Euh, mmh. Mais euh, là, vu que c'était le sujet... Euh, Comment, euh, comment ça se passe voilà, le, le, comment, comment les entreprises perçoivent, d'après toi, les personnes qui ont fait des formations courtes Eh ben alors, ju juste pour répondre sur Roubaix, Roubaix, on est spécialisé sur l'UX Design, <rire> on ouvrira l'an prochain euh, formation UX Design. Euh, ouais. et, et, et donc, l'UX, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est expérience utilisateur. Du coup, ouais. je revends sur, euh, sur l'autre question, euh, qui était donc sur la perception par les entreprises dans le cas d'une reconversion. Ok. Alors, ça, j'ai envie de dire que ça dépend de chaque entreprise. Il y a des entreprises qui sont, j'allais dire, plus ou moins évoluées sur cette question-là. Mais nous, ce que l'on voit et ce que j'observe aussi, c'est aujourd'hui, par rapport à il y a cinq ans, il y a eu une vraie prise de conscience de la part des entreprises qu'on pouvait trouver de la valeur et de la richesse dans ouais. des profils un peu atypiques, qui n'avaient pas un parcours hyper linéaire, mmh. qui n'avaient pas fait Bac plus 2 en telle matière, puis Bac plus 5, puis 10 ans dans la même boîte, etc., euh, et qu'il y a vraiment de la richesse dans cette diversité. Et ça, je pense qu'il y a une vraie évolution ces dernières années. Il euh, faut dire que tous les acteurs de la grande école du numérique euh, essayent de sensibiliser depuis cinq ans, euh, et notamment tous les partenaires qui étaient présents euh, il y a quelques minutes là autour de la table ronde. Je pense qu'on essaye tous d'aller voir les boîtes et de leur dire, euh, faites confiance à ces nouveaux talents du numérique parce qu'ils pourront vous accompagner dans votre transformation numérique. Donc, euh, j'ai envie de dire que les entreprises le perçoivent très bien aujourd'hui. Et parfois elles nous disent aussi, bah moi je préfère embaucher un apprenant pop school euh, qui a fait six mois de formation chez vous, quatre mois de formation, deux mois de stage, euh, parce qu'il a un esprit un peu différent, il sait résoudre des problèmes différemment, il est euh, un peu plus créatif, un peu plus innovant que quelqu'un qui a fait un parcours un peu plus classique, qui sera très intéressant pour moi, mais que je mettrai sur un autre type de poste, parce que j'attends pas la même chose de lui. Donc je pense que c'est des profils très complémentaires et qui intéresseront euh, encore plus dans les mois à venir et dans les années à venir, puisqu'il faut que l'économie elle reparte et qu'on qu relance un peu tout ça. On va démarrer à 11h30 la session avec Lucie. Mais en je vais faire remonter euh, tout le monde sur la scène pour les échanges avec, des, euh, avec, les, les, avec les, le chat. J'ai juste une dernière question c'est les animations que vous faites sur euh, la, bah, du coup l'open-gen. Qu'est-ce que vous euh, réalisez Ouais. alors bah, on, on parlait tout à l'heure de la station de Saint-Omer, et donc j'invite euh, tous ceux de l'Odomarois et même d'ailleurs à, à nous retrouver mardi matin à, à la station de Saint-Omer, où on aura un événement de présentation de la formation qui va ouvrir en novembre, euh, qui est un mix entre référent numérique et cybersécurité, puisque ce sera euh, référent numérique option cybersécurité. Donc là, vous pourrez échanger avec des anciens apprenants de Pop School et avec le chef de fabrique qui vous présenteront tout ça. Euh, et je suis globalement, moi, je tiens à dire que j'adore les, les free open OpenGEN. Parce que je pense qu'on essaie tous d'être un peu open tout le temps euh, et que globalement, euh, quand vous passez à côté d'une fabrique pop-cool, mais j'imagine à côté aussi de, euh, de lieux de formation des autres acteurs ici présents, n'hésitez ben, pas à toquer, venez, c'est ouvert et on sera toujours heureux de vous faire découvrir notre, notre façon de faire. Alors Bonjour Lucie. Bonjour. Voilà. Bonjour Lucie, tu as le, le... il faut que tu parles pour avoir l'autorisation de parler. Il y, a, il y a une question dans bonjour. les champs. <rire> Dans l'intervention de Pierre, tu dis qu'il y a un sujet pour sensibiliser les entreprises. Euh, j'ai l'impression que c'est, a, on n'a pas la même chose dans euh, tous les territoires. Sont pas, sont, ont pas des entreprises aussi bien sensibilisées au profil de reconversion. Et j'ai l'impression que dans le dans les Hauts-de-France, on a de la chance d'avoir des entreprises qui embauchent des personnes en reconversion depuis 5-6 ans et que les entreprises commencent à être de plus en plus ouvertes à ce, à ce sujet-là. Et j'ai l'impression que sur d'autres territoires, c'est pas aussi avancé que ça. Est-ce que c'est -ce est une intuition que vous partagez aussi sur les sur les organisations de formation Stéphanie, par exemple Oui. Euh, alors, nous, c'est vrai que dans les Hauts-de-France, je pense qu'on a la chance d'avoir euh, des entreprises assez ouvertes et euh, qui donnent la chance à des profils un peu différents. Euh, oui. Et d'ailleurs, on a des taux de retour à l'emploi qui sont plutôt intéressants euh, en sortie de formation euh, assez courte. Après, sur les autres territoires, euh, je ne les connais pas bien, donc je ne pourrais pas vous donner euh, l'information. Mais c'est vrai que nous, euh, dans les Hauts-de-France, on est plutôt euh, pas mal sur ce sujet-là et on avance bien. Et, euh, et je pense qu'on est aussi soutenu par, euh, par, la, par la région euh, et d'autres acteurs qui, euh, qui mettent en, en avant en fait, nos formations et, euh, et les profils de personnes qui sortent de ces formations-là. Lucie, toi, qui a des, des apprenants sur tous les territoires, est-ce que, est que tu observes ce phénomène-là aussi J'ai pas l'impression que ce soit euh, spécifique à, à à une région. Effectivement, ouais. les personnes à qui j'ai pu parler, les employeurs à qui j'ai pu parler, euh, mais qui venaient, euh, perso, je suis installée en Occitanie, donc euh, j'ai eu l'occasion de discuter encore récemment avec des, des employeurs dans cette région-là euh, qui qui qui évoluent, qui font confiance, euh, qui trouvent leur euh, leur, euh, leur intérêt dans l'embauche de profils en reconversion. C'est super intéressant. Et dans les autres régions aussi, d'ailleurs. Mm. Et toi, Guillaume, qu'est-ce qu que vous observez sur le, la, la, la propension des entreprises à recruter des, des juniors ou des gens qui sortent de reconversion bon, En fait, les choses, les choses évoluent depuis quelques années. Euh, ce sont toujours des, des métiers ah, en fait, ce sont ouais. toujours des métiers en tension et l'entreprise étant pragmatique, elle s'ouvre forcément à, à des euh, nouveaux venus de, dans le domaine de la formation. Euh, mais c'est vrai qu'après cinq ans de travail au corps hein, des entreprises pour euh, essayer de, de démontrer qu'on peut sortir des systèmes classiques, on ouais. commence à avoir des partenariats vraiment intéressants avec euh, des entreprises locales et des entreprises nationales. Hein. Sur Calais, ici, on a un excellent partenariat avec Eurotunnel, par exemple, ou Armatis. Mmh. Et au niveau national, on, on a des partenariats euh, durables, j'allais dire, avec des entreprises comme IBM, Orange ou SNCF. Donc, euh, ce pas simplement des boîtes de la tech, ce pas simplement des, des grosses boîtes qui, euh, qui, qui approchent Simplon sur la partie euh, responsabilité oui, sociale. Hein, ce sont aussi des partenariats ouais. très euh, pragmatiques, euh, parce que les, les, les profils qui sortent de Simplon sont des profils... Euh, euh, qui fonctionnent en mode agile, qui sont capables d'apprendre de nouvelles technos, qui s'adaptent ouais. à des nouveaux environnements. Et c'est ça que l'entreprise recherche. Euh, l'entreprise dira toujours euh, les, le symphonien m'intéresse parce qu'il euh, s'ouvre euh, sur de nouvelles technos, et, et sur la partie technique, s'il n'est pas prêt, c'est pas grave. Nous, on a les compétences en interne pour l'accompagner. Donc, euh, donc ça, ça évolue. On voit que, oui. on voit que les entreprises s'ouvrent de plus en plus là-dessus. On a des oui. gros commentaires dans ce sens-là euh, sur euh, sur le chat, sur le fait que voilà, il faut. Euh... Il faut, euh, il faut sensibiliser les entreprises au recrutement des juniors et euh, des gens qui sont assez d'accord avec ça et euh, effectivement c'est ce qu'on essaie de, de faire passer comme message tous ensemble aujourd'hui et merci d'avoir euh, répondu à l'appel pour euh, pour communiquer auprès d'une audience large